Les cartes ont souvent l'air compliquées, il faut bien reconnaître que certaines le sont, surtout si elles sont mal faites. Mais une carte bien conçue vous permettra toujours d'effectuer quelques repérages de base. Le titre permet de répondre à la question « de quoi s'agit-il ». L'échelle permet de savoir où l'on se situe. Va-t-on parler du monde, d'un pays, d'une région, d'une ville La date permet enfin de répondre à la question « quand ?», ce qui est particulièrement utile, notamment pour les cartes historiques. La légende est un langage crypté qu'il faut savoir déchiffrer. Si elle est importante, la légende sera structurée en grande partie pour montrer comment la carte traite le sujet. Il convient donc d'abord d'analyser les grands titres avant de rentrer dans les détails. Ici, par exemple, on voit que Paris est une métropole politique, économique, culturelle et connectée. Les figurés sont les codes qui sont représentés sur la carte et expliqués dans la légende. On distingue trois grands types. Les figurés ponctuels sont les petits symboles, souvent géométriques, qui vont localiser un endroit précis sur la carte. Par exemple, on désigne les villes par des ronds plus ou moins importants. Il faut toujours regarder la légende pour savoir quel phénomène varie. Dans cet exemple, la taille des villes varie en fonction du nombre d'habitants. Plus le cercle est large, plus il y a d'habitants dans la ville. Les figures linéaires vont permettre de représenter les limites entre régions, pays, ou encore les réseaux de communication comme les routes ou les chemins de fer. Là aussi, la taille du trait va permettre de déterminer l'importance de ce qui est représenté. Ainsi, dans cet exemple, plus le trait est épais, plus les marchandises échangées sont nombreuses. Pour les flux migratoires ou de matières premières, ou encore pour les dynamiques, on utilisera des flèches. Les figurés de surface représentent des zones. Leur couleur dépend souvent du sujet représenté. Ainsi, le bleu est réservé le plus souvent à l'eau, le vert aux forêts, etc. etc. Lorsque l'on traite d'un phénomène qui a différentes intensités, on va utiliser plusieurs nuances de la même gamme de couleurs. Par exemple ici le jaune pour désigner les régions peu peuplées, l'orange pour les régions moyennement peuplées et enfin le rouge pour les très peuplés. Pour conclure, une fois que vous avez repéré les figurés et leur sens, il faut faire l'aller-retour entre la légende et la carte pour comprendre le sens de ce qui est représenté.